Bah, non, c'est la base. La base. Eh les gars, les gars, venez, venez. Eh les gars, je vous explique, venez, rien que venez. Ah là, il a tout pété lui, normal. Ah, c'est pas grave, rien que venez, rien que venez. Sans pression, il a ouvert le défi. Les gars, regardez. Eh, on n'allume pas le courant, on fait un maximum de manches ici dans ce secteur là. Et en plus, il y a le coffre. Et on prend pas de balles, on prend que le coffre et le Thompson. Une fois chacun le coffre, une fois chacun, allez go. Vas-y, est-ce qu'on a le droit d'allumer le courant pour utiliser le piège Non oh justement, y'a rien C'est ça qui va être drôle Vas-y, on va test Vas-y, moi je, je fais ma boîte après, quand j'aurai plus de balles donc ce défi, ça va bien serpiller, je pense qu'on a Kingweed en blanc Ça peut être plutôt pas mal, on va devoir euh, paquer de la vague On a des défourailleurs de là euh, On a des joueurs verts On a des, <rire> on a des grands défourailleurs, des pros de ligue là Elneris, Totalement Hall. Pro de League of Legends voilà, c'est bon, on a, dans, dans l'équipe on a du bon, on a des, des first room, on a, on a des rockermans, c'est bien hein oh, c'est plutôt des pas yeah. <rire> <rire> Putain de pute, de pute de phobis Lâche-moi toi Non mais je, je vois quoi, je vois une pub de Red Bull, c'est pas normal ça <rire> C'est plutôt pas mal <rire> <rire> <rire> non. vers la manche euh, 15 que ça va s'animer. Tu blagues ou quoi bah, Allez, 12 13, ça va déjà commencer à swinger Ah ouais Bah oui. En plus, en plus, je connais la fine équipe. C'est quoi Je parle même pas, mais écoutez bien et vous vous rappellerez du moment où je vous dirai à voilà, il y a ça qui il y a ça qui fout la merde. Voilà, et ça va se passer. Je sais, je sais qu'il y, y a un truc qui va foutre la merde et vous vous rappellerez quand je vous dirai quand je vous dirai le mot <rire> c'est toi le papillon bâtard. C'est toi le papillon. C'est qui qui n'a pas fait le coffre encore Moi, moi, moi moi, moi fait... non plus. Ouais, <rire> Ça veut dire quelqu'un qui a fait deux fois le coffre. C'est <rire> King. Bah, là, moi, je garde mon flingue. Ah, mais c'est putain, mais c'est pas... Oh. Regarde, regarde. Euh, moi j'ai le... le petit gun et la Thompson. Ah, à moi, à moi. Ah y'a des Ah oui mais... <rire> on n'a pas le droit de prendre la FG42 Si C'est un ouais. de merde. arrête La FG42 <rire> euh, Tu te rappelles quand on avait fait le défi FG42 <rire> Ouais mais bon c'est... tu sais qu'il y en a qui l'ont refait justement en utilisant ici, tu sais ici là Toute ah la pas zone, pas ah justement non, on ai Sora et Pancake Ouais non là-bas c'est pas Ah bah... J'ai même pas eu, euh... j'ai dit, j'ai même pas, normalement ça fait longtemps que je dois le faire un défi spartiate. et... Vas-y, j'ai toujours pas fait mec, oh. il est chaud celui-là. Pour essayer de faire plus de 12, vas-y, va, -va ah, te A avait... 4 on avait fait combien nous J'ai 11. Oh. Oh, je l'avais mis sur ma chaîne, je me rappelle plus. Ah t'avais fait un montage, connard. Ouais. Plutôt pas mal. Mais y'a combien de cleps là Ah oui c'est vrai, on est 4. Ah mais 4, il y en a beaucoup. Ah y'a poker, il a balancé un truc là, euh paquet de 5, 3 ans. Ça me donne faim tous ces chiens là. Voir. Voir. <rire> <rire> Espèce de salut <rire> <rire> Fais ah euh, cap si ça, tu veux à Bordeaux, je vais t'en mettre dans ton plat, Et tu vas rien comprendre c'était bon. c'était quoi zombie, là. Apparemment des ils fiers. vont mettre un, un pack, euh, un dernier pack je sur Black Ops 2 Là où ça va regrouper Ascension, Call of the Dead, Shangri-La, Moon Mais euh, sérieux euh, euh, Moi je suis pratiquement deux. sûr ouais, qu'il ouais, va y screen, avoir un nouveau, hein, nouveau pack zombie Un screen, tu veux que je le balance sur Mumble ou pas Mets-le sur Twitter Balance-nous des informations, on veut tout savoir c'est poker, Il demande si c'est un fake en fait ah ouais, je, euh, le poste, euh, je Moi, le poste, moi sur twitter, je vais dire un truc je Poste Je euh, sais pas si c'est les maps ascension et tout mais je suis pratiquement sûr à, à, aller à 70% il va y avoir une nouvelle map mo ODLC zombie sur BO2 T'as un, une trêve quelque chose Euh... Ou par ton intuition à la compte chinois Non c'est plusieurs trucs déjà sur le compte de twitter de Treyarch Et puis apparemment... Euh, oh, tu, tu vois jade Uh -huh. Elle est invitée à un événement organisé par Activision en juin. Il y a un de ses modérateurs, Carbon Fiba, il travaille pour Fayarch. Tra ok. Apparemment. Ouais, je vois c'est qui, je vois c'est qui. Euh, c'est pas un da mec sur Twitter, il a une photo avec un masque sur la tête et tout Si, si, si. Ouais, des je fois, c'est euh, qui même moi, Zombra je le suis, là ou ouais. je sais pas quoi là, ouais, tu joues avec lui des fois, toi Ouais, je joue avec lui aussi. Tiens, j'ai posté Twitter là si tu veux aller jeter un lien. <rire> bah, je sais <rire> pas, pour hein, ça pourrait être bien, bien qu'ils nous sortent une map, hein. Mais bon, VO2, moi ça me plaît pas. Ça hein. serait disponible sur Xbox, voilà, ouais, Après, ça ferait, euh... ah, ça ferait. Ah, ça ferait des nouvelles maps à jouer, tu vois. Ouais, ouais. Voilà, mais ça ça une map T'imagines Ah, Mais c'est sur le site, de, sur le site de Call of apparemment. C'est un DLC, ouais. Si, mais de toute façon, ils vont bientôt en parler à l'E3 normalement. Ah, y'a plus de boîte, ça y est, c'est mort. Plus de boîte, terminé. j'ai pas fait du prochain Call of surtout. Oh là là, on est dans le jus là en fait. Je j'ai pas fait de boîte. <rire> vais voir, ça va bientôt être la merde. Moi je prends des boîtes de. Moi je prends la l'AFG, c'est terminé. Tu, tu l'as posté, Foris De quoi La photo Non, non je sais pas, moi, non, c'est toi qui vais la poster. Ah, mais ah, je, posté, te... je crois que je te suis pas donc. Bon, ah, bon, bon, bon. après, Foris Bonsoir, Enderixon. Ah, ça va Ça a fait longtemps qu'il Ouais, ça fait quelques temps. C'est sur le site de Coca-Cola. Non, <coughs> ah, mais tu veux aller pas voir. Études, ah, études, ah bah, je me suis mis au zoom Des Les études, alors. Les études, bah... Il se branle les Je sais pas, parce que... <rire> je te voyais plus un moment, parce que t'avais tes études. Vas-y, j'ai ouais, retweeté ouais. le bail si vous voulez voir bah, les zombie-man. <rire> Il a mis, hé, eh, les zombie-man <rire> C'est ah, plutôt pas, pas mal. C'est pas les vacances Non Allez et, et, et en gros, ouais, en gros ouais, le... Eh euh, oublie pas que toi t'es le bleu là, tu dois... Tu, ah ouais. Ton pack, ton, son, ton job c'est le pack et les ongles. Apparemment dans les 4. disent dedans il y aurait... J'en ai arrêté, mais un. J'en ai arrêté. Laisse-moi le deuxième, laisse-moi le deuxième. Non calme, il y a une bombe, il y a une bombe. Un Merde. Le query il traîne sur le même de la ZP maintenant. Il faut, il faut, c'est un ancien. Il était là c'est King qui est parti nous le chercher Ah ouais carrément, King qui a dit, contact, il lui... tout Il lui a dit Moi je vois. Hey. faire un zombie c'est ouais. <rire> oh. ce vrai ma Avec ce vieux blédard. Oh merde Le vieux On passe un bonsoir euh, Kenshin bonsoir. Bonsoir. Ça bah va. Le Kenshin il arrive, il est bonjour ouais, quoi bien. moi Bah ouais, bah, bah, bah, il ouais, coup, attends, Mais Moi j'avais pas vu, bah, bah, bah, j'ai <rire> vu le et j'ai fait, ah mais c'est mon chéri Après j'ai vu The Kiri officiel Bah Kiri on va te troll, oh, hein. on va te faire crever là ouais, bah, hein. il est joué hein, mais... Pour en Pour l'instant j'en ai réanimé un, il m'en manque plus que deux là mais... Je crois que je vous aurez <rire> réanimé, appelez-moi maître Ouais ah, tu vas sortir une vidéo euh... Ah je te jure, la tête d'homme sur une vidéo, j'ai réanimé la ZP Un peu comme ça quand tu l'as vu la vidéo J'ai réanimé la Et maintenant, la ZP elle est tellement fémous, c'est l'interdit des défis de Kerry J'ai entendu ça, j'étais outré Ah moi j'étais KO de rire moi J'ai tu plus les gars Non, calamon, il y a une terre d'un des défis Oh putain ah, ah bah mais normalement normal. trop bon. Moi je trouve ouais. que c'est pas longtemps. très très gentil quand même. T'avais fait genre 3 défis d'appelé, il ah y, y a 2 fois Dims qui avait gagné. <rire> <rire> Sinon c'est Dims, Foris et Belou qui vont rafler tous les prix à chaque fois. C'est plus lourd. <rire> La première fois qu'il avait fait un défi, là, je m'étais fait rouler par un abonné de 13 ans, j'avais le seum, je te jure. La tête d'homme, tu sais, il avait fait le défi sans Super Masto, Et l'autre, là, il avait joué avec Super Masto, et je lui disais, mais mec, tu te trop 3 baffes et tu meurs pas. mais de toute façon, Kerry il a pas dit que c'était avec Super Masto ou pas, je sais pas, c'est quoi. À même j'étais au bout de ma vie, tu sais, je vais le refaire avec Supermasto. je vais les enculer. J'étais au bout de ma vie, tu sais. Tête d'homme, j'en pouvais plus. <rire> oh là là, eh Vas-y! Un... Ah <rire> <rire> vas Kerry, attendez, là on va arriver. Attends, attends, attends je serpille un petit peu là, j'arrive. Moi j'avais gagné un défi de Kerry. Vas-y Kerry, envoyé là. la vidéo. Attends, attends, mais là ils veulent que tu meurs là, ils sont malins, t'inquiète pas, va. regarde pourquoi l'autre il traîne derrière là, l'autre enculé là. Et puis dans les commentaires, les gens ils disaient putain, j'espère que tu vas gagné, c'est bon, t'as 3 <rire> d'abonnés, tu fais chier. Et du coup j'ai dit à ah, Kerry, bon vas-y, euh, désigne le vainqueur, genre. Ce sera pas moi. Il a envie qu'il serpille, je te jure Quel enculé <rire> C'est vraiment un fou <rire> chien Le pire. Allez tiens Allez, euh, <rire> obligé <rire> Sans pression, réanimation. Te jure, il aurait eu le courant, j'aurais fait une belle brochette là, j'aurais allumé le piège. Ce qui oh, gris, <rire> il aurait grillé eu... sous le pièce. <rire> pas extra comme ça. Hein. Allez j'aurais dû garder l'aco le blanc parce que je sens que le blanc il a pas trop envie de tourner l'enfoiré, il est caché derrière là. Allez hey, les gars, bof. prenez cette arme là qui est là là, vous avez droit. Hein. Quel sale démon. On va ça On faire Ça passe pas les mecs, ça passe pas les chiens passa wow. <laughs> <laughs> é eh <rire> hey, vous faites quoi là dans le dos à rigoler là comme des avec vos petits rires narquois là. C'est qui les joueurs bien basés en zombies niveau français qui ne sont pas nazes Il y en a plein mec, il y en a plein, il y en a plein. Ouais il y en a plein, il y en a plein. Il a plein tu sais il y en a et y... moi pour moi on n'est pas la meilleure team zombie hein. Déjà pour l'instant on n'est pas la team qui met le plus après, de records. Non après team, team. On n'a pas beaucoup des teams. Il ah, y a la UIT mec qui tape euh, pas mal en ce moment et hein, record 5, euh, ils ont pas mal de records. Euh, euh, tu indépendant, entre de effect, des, pro, des joueurs solo euh, qui font des records, il ouais. y en a plein. Ouais, après, indépendant, il ouais, mais je sais pas. Fait après, tu sais, pour dire... Euh... Vas-y, après, voilà, des bons comme il a dit Kenshin, des bons, il y en a plein. Ah et oui, mais Et moi quand je dis par contre, euh, vas-y, je vais serpiller. Je peux pas parler en même temps. Ah là, par contre, je peux parler. Donc, euh, voilà, des, des joueurs... Euh... <rire> niveau français il y en a vraiment beaucoup Ouais, ouais parce euh, qu'après il ouais. après, y a plein de joueurs tu vois qui ont pas forcément le temps de faire des de faire des, des grands runs oh. et des, là, des, exemple, des, des world des record, des records hein. Mais des first runs et tout team, hein. De quoi Erika ils ont pas de team pratiquement bon, okay, Ouais. Mais ils parlent de français là pas de Rose non, non mais je vais dire par exemple les joueurs en tu vois eux ils sont bons mais ils ont pas de team Ouais j'avoue J'avoue c'est vrai que les, les américains ils ont pas de team mais eux c'est à many Downs ils sont pas dans le même délire <rire> Oh we need a Ils sont pas dans le même délire <rire> Oh we need that one. Communauté de hey, Sophie Eh j'ai plus de balles moi, c'est la crise, c'est la crise J'ai derrière là ouais, hey, il y a des balles, c'est euh, J'ai Tous les joueurs qui sont assez bons Ils là, on font a vu des de vidéos balles. non J'ai moi ces batailles, ils sont tous derrière moi Ah, ah y y a des balles, y'a des balles Il a une cour. Merde. Putain, vous faites quoi avec Eh voilà, vous vous rappelez Voilà, vous vous rappelez Vous vous rappelez ou pas que moi Papillon Vous vous rappelez vous vous rappelez, vous vous rappelez Papillon, voilà, papillon Vous vous rappelez Liste de pute avec vos putains de grenades de.. Oh oui Fumez partout là, zombie là, on voit rien du tout là là là. Il ah, manque plus qu'elle risques que je dois réanimer, c'est bon. <rire> je jouer comme une pute. Je après on va changer le groupe, on va lui donner le blanc un peu parce qu'il fait le Mario, je trouve. <rire> <rire> je trouve.. Ah Ouais. Moi je trouve que tu fais un petit peu de là, hein. tu crois que tu vas nous réanimer comme ça toute la nuit ou pas <rire> Tu te fous de notre gueule. Hein. Ah, munitions. Non mais sinon le blanc sérieusement, tu vas tourner un jour ou pas Ouais si tu veux. <rire> oh <là. rire> Il a tourné deux secondes <rire> Ça bah, c'est pas ça avec la fumée, je vois rien. Ah vas-y c'est chaud, ça devient chaud là. Eh <rire> hey, vas-y, je te fais de la merde. Elle nait, elle nait. Putain, c'est le bleu, il reste dans le coin. Fais je pas fais n'importe quoi, quoi, elle nait. Hein. La ça. tête. Il verra pas. Elle prend le rouge quoi.